Bonjour mes amis, bienvenue au signe des scorpions, ascendant lune ou Vénus en scorpion. Vous pouvez être concerné par ce tirage. Sachez que c'est général, que ça n'est pas pour vous expressément. Donc c'est bien d'aller voir votre ascendant ou votre lune pour avoir des informations complémentaires ou qui colleront davantage à... que votre signe solaire, ça peut arriver. Euh, Désolée avant toute chose, euh, je m'excuse pour le son que je ne peux pas amélioré pour l'instant j'essaye au maximum de ne pas parler trop fort pourquoi parce que j'ai l'impression que le son est beaucoup plus comme si j'étais proche du micro alors que ce n'est pas le cas et je ne sais pas du tout si vous avez la solution euh, c'était revenu sur une vidéo des amours et puis euh, c'est reparti de plus belle donc je ne sais pas comment faire jusqu'à quand peut-être que j'en change de caméra mais c'est pas demain la veille pour l'instant voilà ça n'est pas dans mes prévisions je vais attendre et voir ce qui se passe euh, et si je peux en changer, trouver une caméra meilleure. Sinon, euh, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bien évidemment, si vous êtes entouré, tant mieux. Si vous êtes seul, bon courage. Euh, on y va pour le domaine sentimental aussi sur cette vidéo. À la fin, euh, vous aurez un petit clin d'œil sur le sentimental. Mais là, on va regarder les énergies qui prédominent sur le signe du scorpion. Alors, qu'est-ce que vous avez comme énergie sur les signes du scorpion au mois de janvier 2023 Ah, il y a le mois de février. Alors, est-ce que c'est un événement excitant qui va arriver sur le mois de février C'est possible. Hein, on n'est pas à ça près. Alors, un événement, et un événement excitant peut arriver sur le mois de janvier et que le mois de février va être encore plus important. Alors, les scorpions... On a des vacances et on a des bonnes nouvelles. Donc, euh, période de vacances. Alors, certainement, quelque chose pas, ne s'est pas réalisé dans le passé. Vous avez eu euh, des difficultés, mais là, il y a comme un retournement de situation. Alors, on vous dit peut-être de partir en vacances, peut-être justement cette fin d'année, de prendre euh, un petit peu d'air. Euh, de vous aérer l'esprit si vous ne pouvez pas partir en vacances, de sortir au maximum et vous aurez certainement des belles nouvelles, des bonnes nouvelles peut-être à cheval sur janvier, février. Et un événement donc qui va vous remettre du baume au cœur parce que quand c'est excitant ça, ça fait vibrer. <rire> Alors est-ce que c'est -ce que est quelque chose justement qui va vous redonner vie, redonner envie en fait c'est fort possible. On retrouve donc, des énergies positives pour les scorpions au mois de janvier quand même. Alors, scorpion ascendant lune. Scorpion ascendant lune. Pour le mois de janvier. Oups. Je mélange un peu la chance. Regardez, la chance de prendre vos distances, de partir au loin aussi. Ah ben voilà, les vacances. Peut-être que vous avez programmé de futures vacances et vous aurez des bonnes nouvelles suite à ça. Ah, peut-être des vacances au mois de février, pour le coup. Alors, scorpion. La naissance, ouais. Ok. Scorpion ascendant lune. Encore à distance. On me parle de ça fait longtemps que vous avez pris votre distance ou que vous, avez, vous allez avoir du temps avant de partir quelque part, de vous éloigner d'une situation. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà parti, qui s'est éloigné depuis un moment euh, de, de vous, de votre énergie, euh, ouais. Et je revois l'histoire des vacances, hein. je me demande s'il n'y en a pas qui vont partir à l'étranger, ou qui ont en envie en tout cas, ou de changer quelque chose dans leur vie, de s'éloigner d'une relation, d'une situation euh, bien particulière. Alors, message, je suis un petit peu enquiquinée par le manque de place, désolée, parce que la caméra elle est proche de la table, du coup, je n'ai pas assez de recul, vous hein, voyez et ça, c'est un inconvénient, en fait. Alors, la fin. La fin, regardez la fin. Depuis un an et plus, il y a l'automne, l'amour. Oh. Et d'ici quelques jours. Donc là, on a la notion quand même de pas mal de temps. Euh, il y a une fin de situation qui a duré depuis l'automne dernier. Euh, l'automne 2021, c'est possible. Un an et plus avec l'automne. C'est la fin d'une attente, c'est la fin d'une situation compliquée et vous allez retrouver l'amour en fait d'ici quelques jours. Donc, il y a une nouvelle énergie qui ressort. C'est-à-dire peut-être aussi que vous avez davantage appris et compris des choses et que vous allez vous donner de l'amour, ce qui va avoir une conséquence dans votre vie positive. Je vois la fin d'une situation d'un cycle qui a duré depuis longtemps, peut-être sur l'automne aussi. Ce que vous avez enduré, ça s'est terminé sur l'automne et vous allez avoir l'amour dans quelques jours. Donc une relation ou beaucoup d'amour de la part d'une personne en particulier. Ça peut être un enfant, hein, on voit le. Ça peut être un enfant, personne de la famille, un ami, un amant, un partenaire. La fin, alors, me parle de communication, la lettre par rapport à un échec. Vous voyez, à signe de terre, taureau vierge capricorne. C'est la fin d'une situation, on communique quelque chose en rapport avec un échec envers un signe de terre ou un échec qui a été tué. Est-ce que vous allez découvrir quelque chose qui n'a pas marché Pourquoi Le pourquoi du comment ça n'a pas marché, sur quelque chose que vous n'avez pas dit ou qui n'a pas été dévoilé. Et c'est peut-être ça, en fait. C'est la fin d'une situation où on découvre la vérité, on découvre, euh, où on vous annonce, en fait, pourquoi... Euh, ça n'a pas réussi, pourquoi euh, cette personne s'est tue, pourquoi il euh, n'y a pas eu d'avancée, il n'y a pas eu de solution, je ne sais pas. En tout cas, il y a comme une énergie dans enfin j'en termine avec une situation qui est mise en lumière, puisque l'échec, la fin de l'échec, grâce à une communication. alors, voilà, on va vous expliquer pourquoi on euh, n'a pas voulu aller euh, faire quelque enfin euh, comment, euh, faire quelque chose avec vous en fait, concrétiser quelque chose avec vous. Surtout si c'est un signe de terre, <coughs> taureau, vierge et capricorne. <coughs> Pardon, ma voix commence à dérailler. Alors, d'ici un an et plus, le temps, ouais, on retrouve l'énergie du temps pour les scorpions. On a la joie et le changement qui arrive. Donc, après un bon bout de temps d'attente, d'ici un an et plus, voyez, le temps, ça rajoute une sorte de, de blocage. On me dit que vous aurez la joie grâce à un changement. Un changement va s'opérer sur ce mois de janvier. Des bonnes nouvelles. Ben, voyez, la fin, peut-être du dur labeur. La fin de l'échec dans un contrat, dans une situation. L'automne. Alors, l'automne. L'union, l'engagement, le contrat, la protection. Waouh. Et l'étranger. Encore l'étranger, la distance. Alors, il y a un contrat ici qui, euh, qui a peut-être pris effet en automne ou qui a commencé sur un automne et on vous dit que vous, allez, vous êtes protégé, que ça doit arriver. Ça peut être en relation avec un étranger ou avec de l'étranger un voyage, euh, une communication avec une personne aussi que vous ne connaissez pas. Un contrat nouveau, certainement aussi, qui s'est fait avec un étranger ou qui est en relation avec quelqu'un d'origine étrangère, si ce n'est pas un pays. Il euh, y a l'achat aussi, il peut y avoir l'achat, on vous certifie d'avoir confiance sur un contrat qui est mis en relation avec l'étranger. L'amour, la chance, le nom, l'accord, on me dit que vous, vous avez eu raison d'avoir euh, un refus, Concernant une relation amoureuse, c'est-à-dire vous avez la chance d'un nom, d'un accord, voyez, euh, est-ce que ce n'est pas justement ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant Est-ce qu'il n'y a pas eu un échec justement dans une relation et que c'était une chance pour vous pour sceller un autre accord avec une autre personne Ou. Euh, en fait, c'est un mal pour un bien. Ce que vous ne pouvez pas faire, solder,. Euh, la personne que vous aimez, si vous ne pouvez pas euh, concrétiser avec elle, c'est une chance pour vous parce que c'est pas le bon moment. Parce que justement, peut-être que vous devez attendre quelque chose d'autre qui est prévu. Euh... C'est comme si on me disait « c'est super en fait qu'on t'ait refusé un contrat, on t'a refusé d'être euh, <coughs> en désaccord. C'est un mal pour un bien ». Ce que vous ne pouvez pas avoir, ce que vous ne pouvez pas signer, c'est un mal pour un bien. C'est parce que qu'autre chose vous est destiné. Ok C'est une chance d'avoir eu un refus en fait. Ou de refuser un accord. Parce que vous méritez mieux, plus, ou des choses sont, sont plus en accord avec vous, avec une personne étrangère par exemple. C'est peut-être ça en fait, la fin d'une situation avec quelqu'un d'un signe de terre. Parce que c'était un échec. Et du coup, vous avez au bout d'un moment la joie parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a un étranger qui rentre dans votre vie et que c'est la bonne personne. Vous voyez Alors, d'ici quelques jours, c'est particulier, ça pourrait aussi être sur le plan professionnel. Hein vous avez euh, un contrat à faire euh, en rapport avec une entreprise étrangère, alors que ce que vous connaissez aujourd'hui, on vous dit non, c'est pas bon. Alors, d'ici quelques jours, mes amis scorpions, le joie justement, avec une évolution... Et un retour possible, donc une, une situation qui va se remettre d'aplomb, un revirement dans quelques jours. Vous allez avoir le choix de, de revenir à une situation et de progresser dans cette situation actuelle. Est-ce que c'est un, une personne qui revient dans votre vie et vous allez à nouveau concrétiser cette relation et continuer sur votre chemin En tout cas, vous avez le choix aussi de dire oui ou de dire non, de continuer à... Avec une personne ou avec un contrat que vous avez déjà connu. <coughs> Pardon. <coughs> ok. Ah, alors, il y a un message puisqu'il y a un retour. Ça peut être « dans le passé ». En fait, j'ai eu la chance de dire non à un accord. Pourquoi Parce que dans le passé, c'était pas bon. Et qu'aujourd'hui, comme c'est protégé, ben voilà, maintenant, je vais, à... j'ai fini par attendre, mais on a fini par grandir tous les deux. Et finalement, la joie arrive, puisque c'est beaucoup mieux euh, de sceller un contrat dans des bonnes dispositions d'esprit, parce qu'on aura évolué chacun de notre côté, parce qu'on aura fait du travail sur soi, ou parce que ce choix, de toute façon, de dire non a... et est une bonne raison pour que les choses s'améliorent après dans le futur et se concrétisent davantage. Ok De manière positive. Oups Ok. Voilà, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles arrivent. Domaine sentimental, je fais un petit tour pour les scorpions Si euh, Message. Ce n'était pas des bases solides, en fait. Les contrats, les engagements, ce peut-être pas les bases solides. Ce n'est pas le bon moment. Et là, il y a une personne, elle est prête, en fait. Elle est prête à signer ou à contracter un engagement. Un peu mieux sur l'année sur 2023. Alors, les scorpions, les amours pour les scorpions. Oh, c'est fou, ça. Déplacement et voyage. Vous attendez un déplacement, un voyage c'est une période d'attente pour déménager, pour voyager, pour partir à l'aventure. Ou pour vous, euh, pour partir en vacances avec lui ou avec elle. J'ai des vacances, hein. c'est fou. Hein. Et attente peut-être sur le mois de février du coup. Parce qu'on a le mois de février qui arrive. Alors, scorpion, message. Alors, scorpion pour le mois de janvier 2023. Les amours. On a doute, tracas et remise en question. Donc, encore le positif qui est là en attente et de la solitude et de l'isolement. Peut-être une remise en question, vous passez par des difficultés, vous voyez, une solitude, un emprisonnement, vous n'avez pas encore trouvé la clé. Mais le positif arrive. Ça peut être aussi la femme qui est là en attente parce qu'elle se remet en question par rapport à une situation qu'elle voudrait. Euh, pourquoi je suis seule Pourquoi euh, la relation dans laquelle je suis, ne, ça cloche Ou parce qu'il y a des petits problèmes Voilà, tout un tas de choses et de questionnements. Vous vous remettez en question, vous essayez de trouver une solution, mais vous avez une période d'isolement en ce moment. Et certainement que les choses vont se décanter plus tard. Vous allez finir par trouver cette solution puisqu'on a le positif. Ok Qui est okay, pour l'instant en attente. Je vous fais de gros bisous Passez euh, un bon mois de, de janvier, et bien sûr, encore de belles fêtes de fin d'année. Ciao, ciao